Écoutez-moi les Ortoniens, j'ai... Que vous allez bien ce vidéo Vous allez voir une liste Mais alors une liste absolument délicieuse C'est une liste de Brian Kibler Alors Brian Kibler en général il euh, teste Il joue plutôt des decks euh, fun Mais là c'est à la fois évidemment une liste un petit peu créative Une liste fun, une liste un peu hors méta Et en même temps il a eu un très très gros win rate avec C'est hyper fort, c'est hyper surprenant dans la méta C'est tout simplement un druide mort-vivant Un aggro un peu mid-range Donc on joue plein de morts vivants Donc forcément on va pouvoir profiter euh, du flétrissement Carte exceptionnelle On va profiter de l'ancien Nadox c'est génial, on détruit un mort-vivant, ça fait comme une furie sanguinaire. On a laissé Infini pour ramener plein de morts-vivants, on a Cycle Éternel. Euh, évidemment, on joue le Vizir, on joue Volant Nérubien. Donc en fait, ce qui est trop cool avec ce deck, c'est qu'on joue des cartes qui ne sont pas forcément jouées dans euh, les autres decks, même mort vivants comme le, avec le DK, par exemple, DK Frost ou autre ou des une impie. Et en même temps, bah on joue Druid On joue druide aggro. Donc liste surprenante. L'adversaire il voit druide. Il se dit c'est pas un aggro, donc ça n'existe pas. Il n'y a pas ce, cette dualité empirique quand il y a Druid. Donc l'adversaire il va garder une main lourde et forcément on va lui rouler dessus. Franchement c'est hyper agréable à jouer. Il y a des pours pour jouer le deck, il y a des contres, je dis tout ça je, euh, je vous donne tous les, les, petites, les petites indications euh, pour vraiment maîtriser ce deck euh, à la perfection, deux petites choses à vous dire, alors vous avez toujours le lien Instant Gaming dans les commentaires et descriptions de la vidéo si vous cliquez dessus, il y a juste un petit lien, vous cliquez dessus, ça vous emmène ici il n'y a rien à faire, participez et vous pouvez gagner un jeu gratos, donc vraiment, vraiment n'hésitez pas et accessoirement, vous pouvez vous balader comme ça sur le site et voir toutes les réductions que Instant Gaming propose, tous les jeux, toutes les consoles pour beaucoup moins cher, moins 30% sur Edge of Wonders 4 Premium, c'est ça c'est incroyable, je sais même pas de quoi c'est. Il euh, y a Dredge, euh, c'est pas le deck Magic Dredge, mais 1889. Voilà, il y a plein de réductions, c'est hyper cool. Et accessoirement, euh, pour le mois de mai, je fais. Euh un partenariat avec une boisson euh, énergisante. Il y a à la fois une, game, une gamme ice une et une gamme boisson énergisante. Ça s'appelle Oli Energy. Euh, vous avez pareil un petit lien euh, dans, les, euh, dans la description de la vidéo. Et vous avez euh, deux réductions possibles. Le code FICHOU5 vous donne 5 euros de réduction si vous commandez 15 euros et moins. Et le code FICHOU euh, en caps lock vous donne euh, 10% de réduction si vous faites une commande. Donc voilà, n'hésitez pas. Euh, si vous vous faites des commandes, moi ça m'aide. Parce que je, je suis rémunéré à la commission. Donc euh, voilà, ça me permet de pérenniser de continuer mon travail donc n'hésitez pas et, euh, et voilà si je vous propose le produit c'est que moi je l'ai testé et en général j'aime pas ce genre de choses ce genre de boisson mais là c'est hyper bon et c'est moins sucré que par exemple un ice tea que vous pouvez acheter dans le commerce et les goûts sont assez sexy enfin voilà si jamais vous aimez soit les boissons énergisantes soit les ice vraiment euh, je vous invite à tester vous allez voir que vous n'allez pas être déçu et en plus, vous avez une réduction qui est très intéressante. Sur ce, bon visionnage Et c'est parti contre un Nilidan. Alors il y a plusieurs Dilidan, évidemment, on parle même ici, enfin on peut parler de, euh, de dualité empirique finalement sous le prisme Dilidan. parce qu'il y a des versions très agro, euh, des versions euh, ruées et marginales et il y a euh, plusieurs versions contrôle, des versions un peu burst qui sont euh, voilà, les versions avec Faux de la Dévoreuse, merci mon, mon ami Tominek. Euh, on a des versions également euh, euh, reliques, donc... Euh, Presque plus combo que contrôle. Mais cette version-là, elle est quand même combo, évidemment. Euh, on va faire la Murmi T1. Et on va faire l'Amalgame T2. Donc l'idée, c'est d'arriver à une courbe de mana correcte. Tout simplement. Obligatoire, hein, le T1. Vraiment. Ne gridez pas trop dans votre main. Même si vous avez des cartes super sexy. Genre cuisinier est ok, mais que vous n'avez pas de T1. Cherchez, cherchez, cherchez le T1. Euh... Alors là, je pense que ça, c'est mieux. Même si en vrai... On peut le faire au prochain tour avec ça. Donc je pense que je vais faire ça. Voilà, il y a quand même une de mes créatures qui va mourir. C'est quand même hautement plausible. Ça, non 6 pour 6 a taunt. 6-6 pour 6, ça me paraît pas mal. Euh, la soif de mana 11, euh, va falloir l'inventer. Hein. <rire> va falloir l'inventer, je pense. Ok, donc là, il détruit ma créa. Donc là, on fait la combo. Ça. C'est ça. Boom. Bon, après, il y a des AOE dans son deck. Va falloir essayer de développer l'œuf au prochain tour. Ouais, j'aime bien. Euh, donc oui, les. Ce qu'on n'aime pas avec ce genre de deck, c'est les decks euh, genre les euh, prêtres contrôles, Et euh, attendez, et on va le faire quand même. Je pense qu'on va quand même faire ça. On cherche pas à avoir de l'armure et on cherche pas à mettre des dégâts avec ça. Enfin, on va mettre deux dégâts parce qu'on va grignoter. Mais euh, là, je pense qu'on va même installer derrière. L'idée, c'est de curver. Donc, T5 ça, T6 es... Es ça ou même T6 ça, on verra. Euh, donc oui, ce qui pose problème, c'est les decks qui ont beaucoup de points de vie. Genre Deka, Blood et euh, Prêt Control parce qu'ils ont souvent Rénatal. Euh, en tout cas, les prêtres. Et finalement, nous, on n'a pas comme un euh, Deka Frost pas mal de Burst ou un Chasseur Face pas mal de Burst. Ou alors, on n'a pas euh, comme un... Euh euh, Décart une impie La puissance sépulcrale Ou même un chaman totem euh, Même chaman totem On n'a pas la furie sanguinaire Donc vous voyez On n'a pas cette petite carte Qui va faire BAM Qui va créer le Le gros coup de, de peps Bon si on, En vrai on a flétrissement Et accessoirement On a un ancien adox. Mais vous voyez C'est quand même moins fort Qu'un puissance sépulcrale Ou un, une furie sanguinaire Sauf que on a une prise de board qui est bien meilleure. Et en fait, c'est ça. C'est Nous, on va jouer plus sur la prise de board. Après, ça, c'est ce qui caractérise vraiment le druide aggro. C'est que prise de board, on bat tous les aggro, techniquement. Donc, tous les decks aggro vont être des bons matchups. Par contre, les decks contrôle bah, vont être plus compliqués parce que, euh, bah, en fait, nous, on est vraiment sur du petit grignotage, du petit grignotage. Alors, il y a des decks qui ne peuvent pas s'en sortir quand il y a trop de board. Un mage et tout, ça peut être compliqué. Mais voilà, on a des forces, on a des faiblesses, évidemment. Enfin, pas que des faiblesses, sinon ce ne serait pas un bon deck. Bon là en tout cas on est pas mal hein. euh, On arrive bien à grignoter C'est pas un deck qui arrive à gagner beaucoup de points de... Enfin non j'ai menti euh, Si si parce que il, le... si, <rire> bon, il y a le il ça gagne des points de vie Je suis un menteur En vrai il y a l'arcaniste avec là haut mais... Ok marque moral Bon C'est pas très très grave Le taunt me plaît Bah écoutez, je suis pas si mal hein. Donc là il va faire l'AOE. Euh, Est-ce que les seins ça ramène suffisamment de choses J'ai joué pas mal de petites merdasses quand même. Ça, hein. l'œuf, Astalor, Murmi. Euh, pas la créature de l'œuf pour le coup. Euh, à part s'il fait deux AOE. En fait j'ai un board qui bloque bien juste Arcaniste et je te fais là la un mana. Ça c'est quand même assez cool. Il va peut-être frapper, pouvoir. Ah le Gleftar. Ouais mais il prend il prend des. Il prend une tartine. Hein. Le déchaînement, il est obligé de le faire maintenant, donc ça c'est super. Ok très bien. Ah, si on avait Nadox, ça pourrait être pas de si mal. Euh. Y'a pas l'étale Genre, chaque mort-vivant allié. Ça, c'est pas un mort-vivant. Et Ça, ça c'est un mort-vivant. Mais ça, c'est pas un mort-vivant. Donc, en gros, avec ça, on peut mettre 2 dégâts. Ça fait 7, 8, 9, 10, 11, 12. Franchement, je crois que ça me choque pas de faire juste ça, ça. Ça, ça, ça. ça, ça. C'est quand même pas mal en life. Et c'est vrai que là, je pouvais faire euh, flétrissement sur. Euh, je sais pas, n'importe. La limite là-dessus. On attaque et ensuite on fait flétrissement là-dessus. Euh... Ouais, on a ça qui marche bien. Genre, essaim et flétrissement. Là, il va essayer de trade euh, sans AOE. Donc, forcément, c'est plus compliqué pour lui. Ah. Il, a le... il en a un autre. Ouais. Ok. Bon, on est bien. Hein. Je pense qu'on va à l'heure maintenant. On a gagné d'ailleurs, non ça, ça fait 8 hein. Ça fait 7, pardon. Ça tout de suite. Hop. Hop. Je suis suffisamment bien en life. Il peut pas me tuer. En fait, ce deck-là, il existait euh, avec la quête avant. Donc là, il est forcément plus. Enfin, il est toujours très fort. Hein. C'est un des meilleurs decks du jeu hein, à l'heure actuelle. Mais il a plus cette explosivité avec la quête. Par contre, euh, voilà, c'est quand même un deck qui contrôle bien, qui burst, c'est un deck qui fait tout. Alors ça suffira pas, hein. 19 c'est beaucoup trop. Donc vous voyez là, on va dire la technique de cette game, ça a été de jouer à ce dans la curve. Vous voyez, j'ai pas attendu le T5 pour mettre les deux. J'ai vraiment essayé de jouer bah, curvé comme on dit. Euh, on on, c'est curve stone hein, par l'absolu. Enfin voilà. Il, il faut jouer vraiment dans le. Dans un timing. C'est le timing qui compte avec ce genre de deck. C'est pas la value, même s'il y a certaines cartes qui font de la value, mais. Notre. Attendez. Augmentez un peu le micro. Vous, vous l'entendez bien, mais moi, j'ai pas de retour. Et c'est particulièrement déstabilisant. Voilà. Euh... Et, euh... et voilà, c'est ça le truc c'est que c'est important d'avoir un, un bon timing. Et le match-up, ça, est, pl est plutôt bon. Hein, pour le coup, Illidan. Euh... Ça, c'est un bon match-up. Par exemple, les Decafrost, c'est plutôt bon. Les déca euh... rune impie c'est bon, des DK... blood c'est plus compliqué. Là on vire tout. En vrai on peut garder le volant rubien qui est quand même exceptionnel. Alors je vais garder quand même le volant parce que j'ai la pièce. Ok. Et ça me plaît cette main. Ça me plaît, ça me plaît bien. Lui il est vraiment infâme pour l'adversaire. Hein. Lui il a été joué dans les druides aggro et dans les druides contrôle également. Avec le... L'AOE le, qui faisait 1, ok. Il va pas trade ça. On va mettre du board tranquillou. Euh, ça doit être une version 100, euh, donc euh, forcément un peu compliqué. Forcément, forcément. Vous imaginez contre une version frost ou une version une sortie comme ça Contre une version. Contre un deck aggro de manière générale, hein. Maintenant tous les decks aggro. Ah non. Ok. Écoutez, c'est une bonne nouvelle, voyez. Et justement, contre un deck aggro, bah il est obligé de jouer sa 2-5, mais. Bah, nous on est strong. Vérifiez quand même que c'est que mort-vivant, mais.. C'est que mort-vivant. Quoique enfin que non, c'est pas le play, hein. C'est pas le play, je dis une bêtise, hein. Un acte que celui de défier la mort. Non, je dis une bêtise. C'est ça le play, hein. C'est prise de board, prise de board, prise de board. Donc on va vraiment... On, on cherche pas la value, là, on s'en fout, ou l'optimisation ou de cartes Là, on cherche la prise de board. Dès qu'on a la prise de board, là, on peut commencer à se concentrer sur des trucs... Euh... euh bah autre tout simplement, donc euh... bon, pour le coup ça reste un deck aggro, donc euh, c'est soit prise de board, soit value, quoi soit agression, va... soit value dans l'absolu. Euh... Ok, ça, ça peut être pas mal dans le match. C'est peu... 8 mana, mais je pense qu'on va y arriver. En vrai, ça y a quand même moyen que ça fasse des, des belles choses. Euh... Je pense que le pouvoir il rentre bien ici, quoique. On a déjà un truc comme ça. Et il faut reconnaître que le pouvoir, il rentre bien. Ah, ça me permet de garder le board. Euh, en fait, le problème de ce match, ça va être le même presque que le... Pro euh, vous, je vais essayer de vous aiguiller vers, euh, vers une réflexion, mais sans trop spoiler tout de suite. En fait, c'est le même problème dans ce match-up-là que contre Décabload et contre Prêtre euh, Control. Donc là, je vous laisse un petit peu réfléchir pourquoi est-ce que le, le problème est le même. Parce que je, ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Par rapport à la puissance sépulcrale, par rapport à la furie sanguinaire, par rapport à du burst. Je vous dirai, je vous dirai après. Alors, euh, ok. J'ai quand même envie de piocher. Le problème, c'est que si on laisse le board, c'est chiant. Je pense qu'on n'a pas des très beaux trades. 2-1-2-1, quoique hein, on a 2-1 là-dedans, 2-1 là-dedans Alors il faut piocher je pense, en plus il une 1-4 C'est forcément ça et ça Value là, Murmi pas trade euh, on pioche c'est important euh, En fait le, le souci Alors on a des bonnes armes hein, euh, Flétrissement c'est vraiment pas mal Ça ça peut être cool euh, Quoique l'attaque on s'en fout Ça ça va être bien par contre vraiment euh, C'est son C'est qu'on met pas beaucoup de dégâts Donc c'est un peu bataille de bord contre bataille de bord. Sauf qu'à un moment donné Après on est meilleur en bord. Vous voyez là on le voit hein, On est vraiment meilleur en bord. Sauf qu'à un moment donné il a le euh, Le, le gargamel. Et gargamel, c'est très problématique Parce que vous voyez il stack beaucoup de cadavres ça c'est cool, c'est mieux que ça. Hein. Quoique. Hein. On mange ça, on a un trade là, un trade là. On va faire ça et ça. Ouais c'est quand même fort. Hein. Un mort vivant allié. Un d'attaque sur tout, ça suffit. Hein. En vrai, un d'attaque sur tout, ça suffit. Ou deux d'attaque quand même. Hein. Deux d'attaque en c'est aussi mieux, hein. c'est aussi bien, pardon. Parce que ça fait ça, ça fait ça. Ouais, il est pas mal ce tour. Euh, il est pas mal ce tour. Donc ouais, sur Gargamwell, le problème c'est que son board va être trop gros. Donc soit on le tue avant, mais vous voyez, on a vraiment... Euh... Ouais, Après, voilà, c'est une légendaire... Euh... Il peut ne pas l'avoir. Hein. Et, on... Et on va lui souhaiter. Hein. <rire> Amicalement de ne pas l'avoir. Hein. Ça fait un peu peur parce qu'il fait des tours un petit peu vides. C'est vrai que ça fait un peu flipper. Lutter, bon, essain ça, ça va être bien. On fait pas essain maintenant justement. Il faut essain maintenant. Hein. Faut on... Il faut qu'on prenne le board. Hein. Est-ce qu'on trade On s'en moque. On s'en moque royal. Hein. Ouais. Bon. Euh, bah le problème c'est que là, il va le faire maintenant. Mais par contre, s'il le fait pas maintenant, il a perdu. Donc c'est soit maintenant, soit jamais. Et je pense que c'est maintenant, vu son setup autour d'avant. À moins qu'il ait des puissances sépulcrales en main. Hein. Ouais, le seigneur Gargamwell et... Il y a des tons, hein. Bon. En vrai, ça, ça, ça, ça se trade, mais ça va être très très complexe quand même. Hein. On savait, on savait que ça allait nous arriver à un moment donné. Euh... Après, dans, dans ce match, il y a Ghoul infectieux. Si on arrive à Ghoul T5, on a gagné. Donc, vous voyez, il y a quand même des façons de, de, de bloquer le Gargamoel, quoi. Et c'est dur, hein. Bah, Pogoteur, ça fait un peu de trade, mais. On trade ça, on trade ça. C'est quand même vraiment. C'est Ricrac, quoi. C'est quand même on va essayer de calculer. on fait un. On enfin, prend pas un million d'attaques non plus. Hein. Franchement je pense que c'est mieux ça, moi. Ça c'est gros mais on va pas pouvoir maintenant. Par contre ça peut carry. Non, il y a cycle éternel, mais j'y arriverai pas là. Faut tenir. Est-ce qu'on tient la trade là... J'ai peur de pas tenir, moi. Le temps, ouais, mais le temps, le temps. On va tenir, je pense, mais c'est... Ouais parce que là il y a 20, ça veut dire qu'il gagne avec la puissance sépulcrale Et... Euh, ouais... Il fait pouvoir-puissance, il a 24 Non, 23 Non, acolyte Il a pas l'étal sur acco, il est one-off Là il est toujours one-off, Et il y a une puissance derrière ah. Et donc il va faire la puissance ça change rien Ok. Euh... Ouais, bon. On savait, hein. franchement, ça c'est intéressant parce que c'est vraiment des games où... On... En fait, si on a appel d'esprit plutôt... Après, appel d'esprit, c'est pas non plus le sort du match. Il n'y a pas de... beaucoup d'AOE, Android. Mais il y a quand même des choses qui peuvent être très intéressantes. Il y a quand même que One Target, il y a quelques trucs. Il y a du heal, etc. Il y a prise de board avec des taunts. Enfin, il y a moyen. Mais voilà, force et faiblesse, encore une fois. Euh, on est sur un deck qui est très fort. On est sur un deck qui vous permettra de passer les gens, On est sur un deck qui va avoir, vous permettre d'avoir un gros win rate. Par contre il y a des matchups qui sont frustrants, il y a des matchups qui sont hyper bons. Donc comme tous les decks qui sont comme ça, un peu entre guillemets hors méta, mais en même temps suffisamment bien construits pour être méta, bah, le problème c'est que voilà, force et faiblesse, mais force et faiblesse très, très concentrée. Donc des grosses forces et des grosses faiblesses. Euh, on va garder le, le zombie et je pense qu'on va virer le reste. Bon, Vizir c'est quand même très fort j'ai pas de T2. Ouais mais Vizir c'est quand même exceptionnel. Un Vizir c'est trop trop fort. On a un T2. Donc là c'est pareil. C'est -ce un contrôle. Ouais. catch up compliqué. Statistiquement... Le... Parce que c'est vrai que je l'ai peut-être pas dit Mais il le... n'y le... a que le DK100 hein, Qui est un mauvais matchup hein. Les deux autres sont très bons Le DK Frost est très bon Le DK Rune Impie est très bon Là c'est parce qu'il a eu sa légendaire dans la curve Mais vous voyez vu qu'on va Enfin sa légendaire il l'a pas dans toutes les games euh, On va dire qu'il l'a 40% du temps 30% du temps si la game dure un peu Donc là il l'a eu Mais vous voyez ça c'est important aussi Euh... Ça, c'est gros quand même. Hein. Bah, il a du Provoque dans son deck. Hein. Euh, serviteur avec Provocation. Euh... Bah, le Croc gnome, il a Provoque, non Chevalier Noir, avant, il était 6 mana, 4-5, et il était joué dans tous les decks. <rire> Comme quoi, le jeu a bien évolué. Ok, on va cuisiner toqué au-dessus de Vizir. Comme ça, on prend tout de suite la pioche. Même si c'est pas parfaitement curvé. Quoique, okay. Va falloir le vizir et on curve ça et ça. Euh, alors, ça, c'est incroyable dans ce match. Ça, c'est incroyable. pas des très gros aoe je pense que je vais double toquer en fait il faut essayer de le, le mettre un petit peu hors de bon la Stalor est très fort dans le match hein. la c'est peut-être la carte de burst qu'on qu va avoir mais vous euh... voyez le truc c'est qu'il y a âme de la forêt dans le jeu et on pourrait dire bah il, âme de la forêt serait pas mal dans le deck vu que t'as toujours la prise de board mais vu qu'il y a toujours la prise de board ça a rien hein, de rajouter âme de la forêt c'est vrai qu'au début oh. ouais ça c'est chiant mais c'était un c'était plausible euh... okay. ah, le problème c'est que ça on va lui donner du heal, quoi je vois... me vois pas le faire maintenant on donne de l'attaque à nos créa. Yep. On fait puissance du fauve Non. Franchement, prise de board. Hein. Vizir, dirais ça. Non, prise de bord dans un premier temps. On a bien pioché. J'allais dire, on lui a fait claquer sa pièce. Mais ouais, mais vous voyez, vous voyez le problème, c'est que c'est un dot, quoi. Donc, euh, franchement, juste faire un coup de puissance, ça sert pas à grand chose. On aurait pioché des cartes en plus, mais on s'en moque un peu. Là là, on veut juste que ce mauvais moment soit derrière nous. <rire> Et on va pouvoir reconstruire, ok. Donc là, le mauvais moment est derrière nous. <rire> Top. Euh... ça est vraiment bien. On va pour dans le visage. Bim, bim, bim. Ça me paraît pas mal. C'est euh, un board qui est quand même assez puissant. Et puis euh, puis voilà, on a des Astalor, on a des Nadox pour le côté un peu peps, on a de la pioche. C'est intéressant. Ça je l'ai mis 4 tours parce que je pense que 2 tours je serais encore dans une situation assez confortable. Le Les petits Merde J'ai confondu, pardon, avec euh, le, le, le Batman. Là, il a plein d'AO, le problème vais quand même développer l'œuf. Je pense que là, je, le pouvoir héroïque a, a priori semble suffisant et juste ça. À... Alors, pas besoin de mettre. Le, le, le statu quo me plaît. Hein. Le statu quo euh, me, me paraît quand même assez intéressant. Faut pas qu'il fasse trop le mariole hein, parce qu'il y a quand même un adox dans le deck. Enfin, j'ai quand même un adox dans la main. Bon, lui après il est pas au courant. Le deuxième croc. C'est chiant, mais est pas la fin du monde. c'est le plus gros mort vivant que j'ai déjà une AOE mais c'est pas si grave je pense. Voilà, on s... en fait on lui met une belle tartine quand même, je pense c'est intéressant. J'ai quand même des sacrés follow-up. Je suis pas mal à l'aise avec cette idée. Euh... J'ai l'astalor, j'ai des choses. C'est Intéressant les trades qu'il réalise. Oui oh, il a fait. Pas trop. Il a fait des trades. Ah parce qu'il pourrait économiser un peu des, des cadavres peut-être, ok. Là je pense qu'on va faire Essaim. On va reproposer un board. Ok on peut le faire un truc avec Astalor. Hein. Comme ça on l'oblige à. Comme ça, on va, va l'obliger quand même. Ça, c'est pas mal. Franchement, ça me plaît. On va faire un spot comme ça. Ça, c'est au prochain tour. Donc là, il y a quand même un board qui relou. Il y a la stalor, il y a les créas. Je pense que c'est pas mal en vrai. Je pense que ce tour. Parce que le problème, c'est qu'il y, a... qu y a ça. Et en vrai, si je fais ça, il peut juste me refaire. Bon, après, il faut qu'il ait les cartes. Hein. Il aura reste 23 cartes dans le deck, le gars c'est un peu chiant mais là il y a les monstres donc on peut rester en statu quo si on veut ah, l'objet d'AOE sur un board comme ça mais en vrai je pourrais ne rien faire hein. Je vois pas rajouter des cartes là. Je pense que je suis vraiment pas mal là. Après là il doit refaire une A.O.E. Euh, sachant que son A.O.E. ça va être euh, peut-être la Créa. Et vous voyez il faut les puiser. Voilà on les puise et puis euh, à la fin on gagne, on perd mais en tout cas on fait ce qu'on doit faire. Après avec Nadox il y a quand même des spots. Hein. Mais c'est pas évident là je pense que mon Nadox c'était pas mal. Après il y a eu le... le... Ouais. Donc là il fait le trade ça veut dire qu'il va A.O.E. Voilà, voleur d'âme. Mais voyez là, c'est con, mais ça m'a fait gagner des points de vie. Ce machin. Là, il remet un board. Donc, il faut quand même qu'il fasse gaffe à ses points de vie. Hein. Il y a l'astalor qui peut tomber à n'importe quel moment. Je vais finir par avoir une, une phase de sauce. La me fait pas la win. Et ça... 1 2 3 4 5 C'est ça hein. Je vais faire une puissance Pour éviter le le, le furoncle sanglant qui tuerait les 3-3. Sur euh, furoncle j'ai gagné. Fait, là je bloque une de ses AOE. Vous voyez petit à petit je vais finir par l'avoir hein. Donc là euh, explosant morbide c'est vraiment par immature j'en C'est chiant. Bah, c'est pas de pot hein. Je peux pas gagner là. J'ai 14, j'ai 15 dégâts. Il est à 15 donc j'ai gagné. Ah, J'ai même 16 avec ça. Ah, c'est pas évident. Hein. C'est des matchs qui sont... Mais vous voyez, c'est quand même gagnable. Hein. Et c'est des matchs qui sont un peu chauds. Parce que il y a tout le temps des A.O.E. Tout le temps des conneries. Il peut générer des A.O.E. La prise de bord c'est pas un souci. On arrive toujours à gagner. Mais voilà. Le prêtre c'est pire, hein, parce que le prêtre il a des silences, il a des machins, il a plus de points de vie. En vrai, prêtre c'est plus, encore plus compliqué. En fait, même, je sais même pas si c'est un si mauvais match-up que ça. C'est juste que c'est un match-up qui est frustrant parce qu'il est long. Et on a l'impression qu'on ne on s'en sort jamais. Alors qu'en fait, je pense que le win était pas si mal. Par contre, prêtre c'est vraiment dur. Et en vrai, je suis pas si sûr de, du, du match-up polarisé. Théoriquement, ça l'est en tout cas. Mais peut-être pas dans la pratique. On va tout virer hein. là, main euh, horrible. Ah c'est horrible cette main là, dis donc. Limite, il faut faire format critique T1 pour essayer de choper un T1. <rire> Franchement, ça se fait. Il hein. faut un T1, on est obligé. Ou alors on fait pièce à alors. C'est quand même nul. Hein. Non, c'est nul. Ah Paf. Euh, ah. Non, mais l'œuf c'est un T1 quand même. Hein. Peut-être l'adversaire il va avoir peur. Il va le détruire. Ça va faire une 3-3, GG. Il peut avoir peur. Hein. Est-ce qu'il y a encore la marque du fauve Pour 2 mana, plus 2, plus 3 et tout Je crois pas. Peut-être dans l'œuf, non Pour éviter un value Ah non. Je pense que je fais ma, ma forme maintenant. Form into form. Ah voilà. On va mettre en 3-2. En fait, l'idée c'est d'avoir un cuisinier toqué derrière. C'est-à-dire que là, s'il fait rien, je peux faire peut-être pièce cuisinier toqué, à alors, un truc comme ça. En tout cas, je veux, je veux commencer à, à piocher avec mon, mon toqué. Là, le plus-un, plus-un, euh, puissance du faux, ça c'était moins fort que ça, clairement. Même sans le toker, hein. la frappe. Donc, c'est une c'est un bon match-up. Une... Oh, il génère notre... Super, ça. Magnifique. Euh... J'ai même pas envie de... Non, mais on a ça. Parfait. On bute ça et on pioche. Bah, écoutez, euh... vous voyez, je pense qu'il... Alors, il a pas perdu, hein. Mais je pense qu'il se met dans une situation déjà périlleuse parce qu'il a trade mon œuf. Et que en vrai, mon, mon play puissance du fauve 3-2. Alors, peut-être qu'il s'est dit s'il fait puissance du, euh, du fauve 3-2, c'est qu'il a rien d'autre à faire derrière. C'était bizarre. Ça, bah, c'est chiant, hein. Le problème, c'est qu'en faire un. Euh nul en termes de curve. Après ça, on le bute pas tout de suite. Ok. Ah, prochain tour, on va très souvent faire une 3-3 plus euh, un volant d'érubien, je pense. Pour pas qu'il laisse sa 3-3 gratos. Mais ça, c'est bien. En fait, c'est presque tout le temps bien, ça. Mais c'est surtout bien quand t'as le board, quoi. Là, il a pas le board, donc il est quand même derrière. Hein. Je lui mets quand même des... des... Ouais, J'ai un Adox, quand même, en main. Franchement, l'Adox, il tartine. Hein. mange ça, euh, je donne plus 9 à mon board. Donc j'ai 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. J'ai 18 dégâts. Je sais pas si c'est suffisant, c'est quand même tellement fort. C'est peut-être pas suffisant mais c'est tellement fort. En fait, ouais. Ah c'est tentant. Hein. C'est franchement tentant. Hein. Je mets un 18 tout de suite. Ouais mais ça fait pas win. Hein. On a le temps. Franchement on a le temps je pense. Défier la mort. Je vais trade ça. Je vais aller face là. Je vais le setup au prochain tour. Je pense que c'est important quand même de faire des trades, de mettre du board. J'ai le Nadox qui peut surprendre. Donc là il trade, il a une 3-3 seulement. Mais là on a toujours l'étal. Hein. Ah. Là pour le coup le Nadox va être bien. Il y a peut-être mieux même. Oh, le Nadox c'est cool quoi. Ouais carapace, un joli nadox, On pioche non. demain. On n'est pas si bien non plus hein. C'est de faire un petit raid. Lui, hein. On a trade, trade, trade. On est derrière. On est derrière ici, mais euh, on n'est pas large derrière. Je pense que c'est une game qui va se jouer encore une fois au Gargamwell. Parce que je peux quand même. Euh, enfin, les vizirs, ça peut faire le taf derrière. C'est quand même un board, il faut le gérer. Hein. Donc. Euh... C'est intéressant. Bah, il a fait une belle combinaison là. Mais vous voyez là, si on l'avait mis à 3, on aurait perdu. On n'avait pas de, de truc pour le... Enfin, on, on peut blesser un peu à distance avec... Euh, euh, bah Avec rien. Avec plus rien. En vrai. Donc ouais, non, non, c'était ça. Hein. Je crois que c'était ça le play. Hein. La ghoul. À moins qu'il s'est te pas l'étal ah, J'ai l'impression qu'il a compté quelque chose. Moi je compte l'étal, ouais. GG. Ouais, c'était euh, pas évident. Hein. Ça s'est joué pas à grand chose. Euh, C'est le plein On peut le faire autour d'avant, mais je pense que ça revient au même. C'est même pire parce qu'il fait le trade. Euh, après, il y a peut-être Vizir. C'est-à-dire que, à la place de mettre le robot audio, on peut se dire Ok, je lui mets un 3-3 de plus. Par contre, moi je vais développer un 2-4. Plus un... plus un sort, vous voyez. Après, ça dépend du sort. Mais peut-être que c'était ça mon play. Peut-être que finalement, là, je meurs avec les, euh, les, les euh, visières Nérubiens, alors qu'ils sont quand même importants dans le match. Enfin, c'est pas important dans le match, c'est juste que la carte est vraiment très très forte. Donc, euh, ouais, c'est pas évident. Alors, quand on fait un play, c'est parce qu'on théorise un play. C'est-à-dire qu'on réfléchit à ce que l'adversaire a en main, ce qu'il peut faire prochain tour, etc. Donc, vous voyez... Quand on analyse un play, c'est toujours théorique. Donc le problème, c'est que parfois, à la fin, il ne se passe pas ce qu'on avait prévu. Mais est-ce que ça veut dire que ce qu'on a fait n'est pas bon Vous voyez, c'est ça qui est important. C'est que si on a décidé de faire ça, c'est qu'on a considéré théoriquement que c'était viable. Vous voyez Donc euh, c'est pour ça qu'il faut éviter autant que faire se peut d'être result oriented. Par contre, c'est pas si mal d'en mettre un petit peu. Vous voyez, c est, c est le, le résultat oriented, c'est le sel et le poivre dans une, dans une recette C'est Il faut en mettre un petit peu quand même. Mais le problème, c'est qu'il faut pas. Que ce soit la, le socle de votre théorie. Sinon c'est écœurant. Donc c'est un peu ça l'idée. Donc peut-être que là, vous voyez, c'est ce que je fais. Dans, et c'est pour ça que je progresse continuellement sur Hearthstone. Et que vous pouvez évidemment continuer, de, enfin de progrès, et vous pouvez également vous aussi progresser continuellement sur Hearthstone ou n'importe quoi. Même dans la vie ça marche, dans l'absolu. Mais c'est le socle de ma réflexion, c'est euh, la théorie que j'ai décidée autour au moment où j'ai fait le play. Donc ça c'est bon. Mais vous voyez, j'ai perdu donc un peu de résultat rente, un peu de sel et de poivre, et je me dis peut-être que ce vizir, ça aurait pu être pas mal, et puis voilà, et la prochaine fois on essaiera de se player, on essaiera de, de rethéoriser derrière. La question c'est est-ce qu'on traye de ça Je vais maintenant. Je vais maintenant. Ok. Ça c'est pas mal. J'ai envie de faire la puissance. Genre ça et puissance. Un board concentré, mais qui met quand même pas mal de dégâts. Ça me plaît. Ça me plaît, ça me plaît. Donc ouais, je pense que l'erreur potentielle est sur le vizir. Mais ça, on ne peut pas être sûr. Donc c'est pour ça qu'il faut, sur une autre game, quand il y a un setup qui se qui ressemble. Alors le setup qui ressemble, c'est quoi C'est podzik. En gros, quand il podzik. Euh, là, au lieu d'essayer de... Parce que moi, en fait, j'ai basé ma théorie sur les robots audio. J'ai essayé de tourner autour des robots audio. Et finalement, ça m'a fait peut-être... Encore une fois, peut-être, il faut pas être faut pas avoir une certitude par rapport au résultat d'un titre sinon c'est horrible hein. Je vais faire ça je crois bon, On s'en fout hein, de le faire sans... Alors cycle éternel c'est super Bah en vrai euh, croissance... ça aussi c'est cool hein. Pas que ça va être un peu long. En prenons ça. Ouais, c'est pas mal. Hein. On a beaucoup beaucoup de pression. Euh, après, voilà, il peut piécer une AoE et puis il... la game est sûrement perdue. Mais non, ça va. Alors, avec Nadox vraiment empirique, ok. J'aurais pu commencer par ça, c'est un peu... Ah non, parce qu'il voulait à tout prix euh, développer son arme. Ok, makes sense. Bon, je leur mets une petite tartine. J'ai l'étale au prochain tour. Va-t-il piocher une A.O.E.? Alors ah, remarque, ça dépend de la l'A.O.E. Hein, parce qu'il ne lui reste que un hein, de cadavres, là, pour le coup. Un peu, là, c'est un peu ce qui est bien pour nous. C'est qu'il ne joue pas grand-chose, quoi. Ça c'est fort. Ça c'est chiant. Ah, et ça c'est pas mal hein. Faut pas et c'est un full face. Oh, hein. Ah, en vrai j'ai ça derrière hein. c'est plus 2 plus 4. Hein. Donc euh, Là il peut pas faire. C'est quoi C'est 6-6 dans 3-4. Il fait une AOE, mais à 3 et pas à 4 6-6 dans 5-4, mais ça change rien. En fait, je. C'est pas évident pour lui. Même s'il a des. Après il peut juste faire le, le heal. La AOE2 heal. Est quand même très... ouais, elle est quand même très intéressante la où de heal ici. Ouais, l'AOE de heal elle est quand même intéressante pour lui. Bon, il y a des trucs quoi. Mais faut, faut éviter. Faut, faut, faut pas trop pioncer parce que, bah, 8 mana, il a le l'AOE créa. De bah, toute façon, il a que des AOE dans ce deck. Hein. <rire> C'est vrai. Il hein. a vraiment que ça quoi. Ok. Étrange. Est-ce qu'on remet du board Une deuxième ghoul. En vrai une deuxième ghoul euh, c'est dur pour lui. Hein. En vrai une deuxième ghoul c'est vachement compliqué pour lui la double ghoul. Il tue une ghoul, il y a une autre ghoul, il tue une ghoul, il, une ghoul, il y a une autre ghoul. Après il peut faire la grosse AOE de mais il y a des ghouls. Parce que là c'est mettez une ghoul hein, lui. Hein. Lui il meurt il met une ghoul. Hein. Donc s'il fait une AOE il met une ghoul et s'il tue une ghoul il met une ghoul. Vous avez compris en fait, il y a goul goul goul goul goul goul goul goul goul goul goul goul goul C'est une suite de Fibonacci mais avec des Goul sauf que tu remplaces tous les chiffres par goul. Donc ça marche. Goul goul goul goul goul goul goul goul goul goul goul goul. Allez, tu peux partir mon grand, je vais te gouler. Goul goul goul goul goul goul 7 goul goul. 4 ans ok easy dernière par, par gourmandise mais vous voyez c'est quand même des matchs et c'est ce que je disais c'est que c'est un aggro mais les matchs sont pas si rapides que ça parce que bah en fait nous c'est de la prise de bord donc à un moment il faut juste que l'adversaire se dise bon ok euh, je m'en vais quoi mais là s'il a du huile en main il peut limite faire ah, j'essaye de tenir un tour de plus j'essaye de tenir un tour de plus voilà double goul c'est trop compliqué pour lui mais bon prêtre aggro c'est très bon Prêtre contrôle, c'est prêtre contrôle. Bon, il y a du heal donc je vais pas garder Gould. De toute façon, c'est lent. Et je vais garder voilà tous mes trucs sympas du début de game. Bon, on a un sacré départ. En vrai, on a presque même un bon départ contre prêtre agro. Parce que l'homme de main, il est quand même important contre prêtre agro. Euh, prêtre contrôle, pardon, pardon. Prêtre contrôle. Prêtre agro, euh, le matchup est vraiment free win. Enfin, free win. Non, parce qu'il y a quand même une AoE dans son deck. Il y a quand même un, un, une courbe basse. Mais bon. en général on a quand même un très bon matchup ah ça c'est super chiant pour le coup il nous oblige à lâcher notre pièce mais c'est pas si grave franchement c'est clairement pas si grave ça 1-2 elle fait rien on board c'est chiant mais bon. Oh, double off par contre, c'est un peu abusé là. Ça, ouais, c'est quand même fort parce que c'est des 3. C'est 2-3-2. Ça va chercher. Mais là, en vrai, euh, il a con, mais cette sortie-là... Euh, euh, enfin, l'œuf, c'est la meilleure carte contre les agros. Enfin, c'est la meilleure carte... L'œuf, c'est sûrement la meilleure carte du jeu. Enfin, non. pas la meilleure carte du jeu, mais la meilleure carte euh, dans un deck agro. Elle est jouée dans tous les agros. Là, j'avoue, une sortie avec double œuf, euh, c'est peut-être le seul truc qui peut vraiment nous mettre... Euh, qui peut nous emmerder. Après, on reste OK, hein. On va faire des value trades genre ça, ouais on fait des value, hein. vous voyez la 3-2 dans la 1, la 4-4 dans la 3-3, dans l'absolu, euh, de situation c'est la clé du match, hein. c'est les value trade. Là il est pas sous un tour où il peut faire l'A5, donc ça c'est cool, c'était vraiment le value trade qu'il fallait faire au bon moment. Évitez de faire les value trades sur un sur le tour où il peut faire 5, je te détruis le board. Même s'il si a pas tout le temps la carte. Okay. Là il a plus de main, donc euh, par contre il aurait dû piocher au tour d'avant, c'est bizarre. Le play c'est quoi C'est ça... Ça... Ça... Ça... Ça c'est quand même pas si mal dans le match les 5 d'armure ça peut vraiment être un prend renfort. Bon mon board il est très fort hein Mon board c'est un board de T5 c'est à dire que là s'il fait un board plein j'ai... Entre guillemets j'ai toujours l'avance quoi. Après, il peut faire l'AOE. Et je pourrais recréer un peu derrière. Faut juste faire attention qu'il m'a value ou pas. Mais bon, il y a des essais infinis, il y a quand même des ghouls infectieuses, il y a quand même des choses. Et faut quand même faire attention à ça. Ouais, vous voyez, les amalgames, les machins. il Faut pas qu'on rentre dans une danse où moi je trade et lui il met du board. Et à un moment, bah, je me dis, merde, j'ai plus assez de ressources pour faire un vrai tour constructif. Et là, lui, il reprend le board. Ouais, vous voyez, ça c'est pas des très bons draws. Hein. Je suis même pas certain qu'il faille euh, trade hein. je pense qu'il faut aller face à un moment hein. en même temps value value non faisons de la value sur ce tour quand même c'est trop beau ouais je fais quand même la stalore donc je pense que je suis quand même assez à l'aise avec cette idée là et ouais il rigole pas hein. de rien ouais, il m'a volé euh, les cartes qui étaient importantes donc là à la limite je peux plus enfin si je vais devoir quand même trade mais Oh, C'est dur là ce qu'il m'a fait. Hein. Franchement, euh, il pouvait gagner qu'avec mes cartes et il l'a fait. Les vous Ça va là. On ouais, va faire ça On hein. va quand même piocher une carte On a toujours le board hein mais, waouh, ce serait vraiment. Euh, mais vous voyez, c'est. Ce qui est important, c'est vraiment la, la, les, les photos, les différentes photos en fonction des tours d'early de, de game. Et vous voyez, on était toujours devant. Après, bon, c'est Hearthstone, c'est un jeu de cartes qui est hyper intéressant parce qu'il y a une part de hasard qui est importante. La part de hasard, surtout quand tu joues prête et que tu voles les cartes adverses. Mais bon, de base, dans un jeu de cartes, il y a une part de hasard. Mais c'est vrai que là, cette part de hasard, elle est qu'elle se retourne contre nous. Mais c'est ça qui est cool. C'est qu'il faut aussi avoir en mémoire que parfois, elle est pour nous aussi, cette part de hasard. Bon, Ça dépend des decks. Là, il y a, il y a moins de hasard dans un deck comme ça. Mais c'est vrai que là, on est dans une situation où le fait d'avoir pioché mon ça infini, bah forcément, ça, ça rend les, les choses plus compliquées. Après, il a pas l'air d'avoir. Euh... L'AOE, là. Donc ça. Ouais. La question, c'est est-ce qu'il meurt sur Maddox Maddox, pardon. Pas de me non, il meurt pas, mais. C'est pas trop mal. C'est dur, mais. Trade, ah, on fait ça. On va jamais installer à 8, ça servira à rien. Faut pas contre Trade, on fait ça. Je enfin, du principe que s'il est là-haut, il a gagné, donc. Euh on va pour le tête Ouais Dommage L'essai infini quoi Laisser infini c'est vraiment la seule seule. C'est vraiment la seule carte hein, Parce que les ghouls les... Tout le reste on gère Même s'ils volent un installeur Dans l'absolu on gère Mais l'essai infini c'est pas C'est pas faisable quoi L'essai infini c'est pas faisable Bon on va pouvoir piocher On peut avoir s avec flétrissement, c'est quand même assez cool Je bon, c'est ce qu'on fait hein. Sur ça bon, Il va refaire un effet mais on s'en moque Franchement, on s'en moque. Je hein. viens me compter, mais il n'y a pas l'étal normalement. Il y a beaucoup, mais. Ok. Bon. Il faut le board. Il faut qu'on essaye de gagner. Il faut qu'on essaye de mettre. Ah, il a peut-être l'étal maintenant. Il faut qu'on essaye de mettre en place un setup l'étal, nous. C'est la seule façon de gagner, c'est le setup. Là, si on essaye de se défendre, on ne gagnera point. Là, je pense qu'il a l'étal. Il a 10, 18, 23. Il a l'étale et peut-être qu'il va pas le voir. Le problème c'est que s'il commence par une 5-4, c'est qu'il a envie déjà d'affiner sa réflexion. Bon avec cathédrale, s'il le voit pas, c'est vraiment qu'il est fatigué. Bon il fait vite cathédrale, donc a priori il a létal. Ouais, GG. Ouais vous voyez c'est pas. les saints, encore une fois, la carte. La carte qui nous pose problème, ok. Le problème c'est que les plaies, s'il a s'il j'essaye de me défendre, je fais des choses. Ça, on ne peut pas gagner. Vous voyez, c'est lui qui a le lead. Donc, il faut qu'on mette, qu mette en place un winning play. Winning play, par définition, c'est play de construction, play de récupération de board. C'est un jeu de board. Donc, vraiment, le winning play sera toujours proche de ça très très important, plus que de survivre survivre ne fait pas gagner, gagner des points de vie ne fait pas gagner ça c'est important, bref en tout cas j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez appris des choses que ça vous a donné envie, les games se sont pas très bien passés mais vraiment faites moi confiance et faites confiance à, à Brian Kibler qui a créé le deck franchement c'est un deck avec un très très bon ratio c'est un deck hyper intéressant, c'est surprenant et c'est surtout extrêmement extrêmement agréable à jouer, c'est quand même le, la chose la plus importante dans un jeu de cartes sur ce merci à tous et à très bientôt, ciao ciao tout le monde